Si les trois nombres marqués ici indiquent la longueur en centimètres de ces segments, 5, 10, 1, et que tous les angles sont droits, tous, quel est le périmètre de la figure mmh. Mmh. Tous les angles sont droits. Tous les angles sont droits. On a additionné ces côtés qui sont inconnus. Celui-ci, celui-ci, tous ces côtés, tous ces côtés. Il n'y a que ce côté qui est connu. Bon, aussi celui de vis-à-vis, -vis, parce que bien sûr, ici, vous avez compris, c'est un, un rectangle. Les côtés opposés ont la même longueur. Voilà tout ce qu'on sait. Ici, un, ici, 1 et le reste, rien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Exploitons encore des rectangles. Exploitons encore des rectangles. Tiens, si je prolonge ça, si je prolonge ce côté, allez, je prolonge aussi ce côté, tant qu'on y est, ça vous dit qu'on obtient ici. Ici, on obtient un rectangle. D'accord. À quoi ça nous sert Dans ce rectangle, ce côté-là est égal à celui-ci. Ce côté-là est égal à celui-ci. Ce côté-là est égal à celui-ci. Il y a plein plein de rectangles ici qui nous aident. Ce côté-là est égal à celui-ci. Et et et et ça, ça ça ça ça et ça. Combien ça fait au total Combien ça fait au total Ça plus ça plus ça plus ça plus ça. Ça tout entier. C'est le côté opposé. Donc ça m'a fait 10. 10. Ces longueurs inconnues que je viens de marquer. 1, 2, 3, 4, 5. Autrement dit, ces segments horizontaux. Soyons bien horizontaux. Pour ne rien perdre. Les segments horizontaux de notre contour. 1, 2, 3, 4, 5 côté horizontal au total ça fait 10 le côté opposé et pour les segments verticaux qu'est ce qu'on a les segments verticaux celui ci qui va là celui ci qui va là quand je dis qui va là on peut penser à la translation introduite récemment en cinquième ce segment est translaté ici ce segment est translaté ici. vertical, vertical, vertical, vertical. Allez, y a un problème là parce qu'il y a beaucoup de verticaux, beaucoup de verticaux. Ce segment va là et ici, on a une, deux, trois fois. Regardez, un, deux, trois. Trois segments verticaux égaux qui va se projeter ici. Ça veut dire, si on additionne tous les segments verticaux, 1, 2, 3, 4, bien sûr, ça nous fait 5 déjà, mais on a compté ce segment vertical combien de fois On l'a compté trois fois. Trois fois. Mais il faut le compter une seule fois. Hein. Une seule fois, est, il est ici. Autrement dit, on a rajouté 2 cm périmètre est égal à 10 donc plus 10 plus 5 plus 5 et plus les 2 cm qui sont en trop ce qui donne évidemment 32 32 cm voilà le périmètre de cette figure c'est drôle il y a beaucoup de longueurs qui sont pas connues mais en les projetant ou en les translatant on refait ce rectangle, et en plus, on a deux côtés de longueur 1 qu'il faut rajouter. Voilà, c'était la solution de notre problème.